Bien, euh, avant de commencer, euh, deux petites annonces. Euh, la première, c'est que les nouveaux chiens de garde sortent de leur niche le 11 janvier. Je veux dire le film, les nouveaux chiens de garde sort sur les écrans le 11 janvier et donc vous êtes vivement incité, vous ne serez pas déçu à aller le voir et, et une fois que vous l'aurez vu, à propager la bonne nouvelle pour qu'il reste plus de, plusieurs semaines sur, dans les différentes salles. La deuxième excellente nouvelle que, que je vous annonce, c'est que le numéro 2 de Média Critique, parce qu'il y avait un numéro 1, très bien plus, il ne peut pas y avoir de numéro 2, paraîtra au début janvier et vous pouvez, si vous le souhaitez, abonnés ou commander d'ores et déjà ce numéro pour l'avoir euh, à bas coût, euh, le plus vite possible dans euh, votre à d'arrêt. Voilà, ça c'était les petites annonces timinaires. Alors je remercie euh, David Larousserie, euh, journaliste au Monde, Sylvestre Huet, journaliste à Libération, euh, d'avoir accepté notre invitation pour nous parler du journalisme scientifique. Si j'ai bien compris comment ils se sont répartis les interventions, euh, David Larousserie va nous expliquer pourquoi c'est le plus beau métier du monde, enfin je veux dire pourquoi, sous certaines conditions, il est possible de faire un journalisme, de pratiquer un journalisme scientifique qui en vaille la peine, et euh, Sylvester Lueuet le, pour nous expliquer pourquoi il est devenu difficile, voire impossible. C'est bien ça Voilà, la parole est à David. Euh, oui, ça, ça fait... Faut le micro, ou... Oui, oui alors déjà, ça, ça fait bizarre d'être de ce côté-là de la tribune quand souvent j'ai été spectateur de l'autre côté. Donc merci de, de l'invitation. Euh, oui, alors bah, avant de, de parler d'un autre journalisme scientifique, comme c'est un peu le, le titre de la... Du, du débat de ce soir, je voulais quand même décrire un petit peu la, la situation actuelle du, du journalisme scientifique. D'abord en, en quatre points principaux, essayer de, de décrire déjà un petit peu de, de quelle science on parle, de quel sujet on parle quand on parle du journalisme scientifique. Décrire aussi un petit peu le paysage des, des médias qui parlent de science. On verra qu'il est finalement peut-être plus varié que ce qu'on peut penser. Euh, J'évoquerai euh, ensuite les, les fameuses sources des journalistes, euh, pour parler de, des sources des journalistes euh, scientifiques, donc ça, ça, ça va balancer. Hein. Et puis euh, j'expliquerai euh, comment est-ce qu'on choisit les sujets, euh, ce qui est euh, bah, le, le, le travail principal des, des, des, des journalistes. Et en, en 6000 conclusion, bah, j'illustrerai ça sur, sur un exemple tout chaud sur le sommaire du, du supplément « Science et techno » du monde bah, de, de demain, donc qui vient juste d'être bouclé et auquel je, je participe. Voilà. Alors, de, de quelles sciences on parle En fait, une, une grande partie de, de l'activité du journaliste scientifique, souvent elle est, on la décrit comme étant de la vulgarisation ou de la popularisation des, des sciences, ça veut dire que ça consiste à expliquer euh, au plus grand nombre ce qui se passe dans les laboratoires, donc les découvertes euh, des physiciens, des, des chimistes, des biologistes, des archéologues, euh, etc. Je, oui, je laisse de côté donc, les sciences humaines qui étaient déjà mises de côté dans l'introduction du, du débat. Mais le, le, les découvertes, même si c'est le moteur de la, de la science et de la recherche, il y a aussi d'autres actualités qui sont traitées par les journalistes scientifiques qui peuvent être beaucoup plus variées, culturelles, comme les expositions, les livres, euh, ou un peu plus institutionnelles, comme, comme les différents prix. Euh, en fait, on n'a pas, de, a priori, de, de, de tabou dans les disciplines. On va parler de, des disciplines académiques, de, de, donc de, de physique, de, de biologie, de euh, paléontologie, etc., il y a deux disciplines qui, je trouve, résistent un petit peu à, aux journalistes scientifiques et même aux journalistes tout court, C'est les mathématiques et la, et la chimie, pour des raisons un petit, peu, un petit peu différentes. Pour les maths, on peut deviner que les objets sont moins concrets que les objets des physiciens, des biologistes. Mais en fait, je pense que ce n'est pas la seule raison. Moi, je trouve que par rapport... À à la physique que je connais le mieux, ce qui, ce qui fait que les maths sont plus difficiles à vulgariser, euh, c'est parce qu'il manque plutôt des couches intermédiaires entre euh, les journalistes et les, et les chercheurs. En physique ou en biologie, il y a beaucoup de chercheurs qui ont écrit des livres euh, grand public, sur leurs travaux, sur euh, le, le contexte de leurs travaux, etc. En mathématiques, c'est beaucoup plus dur. Les livres qu'on va trouver, c'est des, des très, beaux livres, euh, très bons livres d'histoire, de, de, de la discipline, de, euh, ou de, de maths euh, toujours euh, vivantes mais peut-être euh, qui sont arrêtées au développement du XXe siècle. Et donc en tout cas, du coup c'est dur pour un journaliste scientifique, on le verra tout à l'heure quand je parlerai des sources, c'est dur de savoir ce qui est neuf euh, en maths dans, euh, dans l'actualité contemporaine, parce que en tout cas, je n'ai pas trouvé d'intermédiaire assez fréquent. Euh, pour la chimie, bah, on peut deviner aussi un petit peu pourquoi, là c'est plus une question d'image. Alors qu'en fait, là paradoxalement, c'est très concret la chimie et il y en a partout. Euh, en fait, on, on trouve peu de, de vulgarisation de la chimie au sens des procédés industriels, de euh, bah, comment le médicament il fonctionne, au sens où comment est-ce qu'on l'a fabriqué, et, etc. En tout cas, donc, euh, tout ça, c'est un paysage euh, assez foisonnant et franchement, c est, c est, c est, c est, moi je trouve que c'est un terrain plutôt intéressant parce qu'on peut l'aborder de différentes façons, il y a de belles histoires, il y a des, il y a des rencontres euh, fantastiques, il y, a, il y a des débats dans les disciplines, c'est très riche. Et en plus on est dans un pays où euh, on, on va trouver forcément un spécialiste de n'importe quoi en France, hein, parce que au cas où vous l'ignorez, bon, on est dans les 4, 5, 6 plus grands pays euh, scientifiques en termes de production, d'investissement, etc. Donc c'est quand même euh, plutôt un bonheur d'être euh, journaliste euh, scientifique en France, en tout cas de, de ce point de vue là. Euh, il y a beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup de choses se passent, euh, etc. Mais euh, voilà, le, le réduire le journalisme scientifique à la vulgarisation, à la popularisation, euh, ça serait un petit peu fort. En fait, euh, le, ce, la vulgarisation, c'est un peu le modèle où euh, bah, voilà, le, le chercheur parle à un médiateur qui va parler à un public, et puis euh, le, le public est comme une oie qu'on qui, euh, qu gave, et qui reçoit l'information, qui la digère et qui comprend, etc. Mais il ne vous, vous aura pas échappé que euh, la les sciences et les technologies parfois elles, elles vous tombent dessus sans qu'un médiateur soit intervenu. C'est clairement le cas de, dans ces 20 dernières années de ce qu'on appelle les controverses sciences société où quand on parle de nucléaire, des, des OGM, des nanotechnologies, du climat, de l'énergie éolienne, des, des, des pollutions, des problèmes avec les médicaments, euh, clairement euh, là la, la, la médiation n'est pas forcément euh, là on parle plus de, de, de vulgarisation on est dans pour la partie journaliste scientifique dans le décryptage dans l'enquête et, euh, et ça, ça, ça ajoute une, une nouvelle corde à l'arc des journalistes scientifiques c'est de prendre en compte la, les différentes facettes des, euh, des problèmes et bon c est, c est, déjà que c'était riche comme sujet enfin, comme terrain, euh, là ça ajoute encore plus de, plus de richesse alors, je... bon après cette, cette description rapide, je voudrais aussi parler de où est-ce que l'on parle de science aujourd'hui, on va dire en France, même si la, la description peut, peut s'appliquer à d'autres pays. Euh, eh ben, euh, moi, je trouve que euh, je ne partage pas le constat de il hein, n'y a pas de science dans les médias, parce que c'est toujours pareil, c'est dur de généraliser, de dire ah oui, euh, on n'a pas parlé de ça, etc. Parce que si on regarde euh, Radio France, bah, France Culture, c'est une émission de science tous les jours. France Inter, c'est une émission de science euh, aussi tous les jours, à des heures qui sont euh, de, euh, 14h, 15h, grosso modo. Peut-être pas idéal, mais avec les podcasts, euh, aujourd'hui, on peut compenser. Donc, c'est quand même un effort, euh, un effort notable. Sur la, sur la télévision, euh, je reviendrai sur, sur quelques chiffres. Mais euh, c'est pareil, il euh, y, y a quand même le, le, le service public qui fait pas mal d'efforts. Euh, quand j'étais euh, précédemment, jusqu'à il y a trois mois à Sciences et à venir, notre documentaliste, elle faisait toutes les semaines une, euh, une recension des programmes de sciences à la télé, et il euh, y avait une dizaine de programmes. Alors ces programmes, c'est quoi eh ben, C'était beaucoup de documentaires beaucoup de documentaires au sens large, c'est-à-dire quand même beaucoup euh, liés à l'histoire, l'histoire des civilisations, euh, l'histoire de l'homme. Euh, il y avait aussi quelques, quelques, quelques controverses typiquement sur l'énergie, voilà, etc. Donc en tout cas, il y a, y, a, y a une certaine masse critique. Alors on peut dire, est-ce que c'est est -ce est ça la science ou pas on, on peut discuter. Mais enfin en tout cas, il y a des choses. Alors maintenant, on, on peut a, en, en venir aux hebdomadaires et au quotidien où euh, là, la situation est peut-être un petit peu moins riche que ce qu'elle a, que qu a été. Alors donc, bah, moi, je, depuis septembre, je suis très content parce que j'ai rejoint une, une, une, une rédaction qui a décidé de faire chaque semaine 8 pages de, de sciences, technologies et, et médecine. Et donc, bon, ben bah, voilà, je ne chôme pas et euh, bah, c'est un peu unique dans la presse quotidienne. Il n'y avait pas eu ça depuis la, la disparition d'un du, cahier à, à Libération. Euh, bon, ceci dit, euh, au Figaro, ils ont des, des pages euh, euh, axées plutôt santé, mais, euh, mais quand même euh, des questions de science. Le, le Parisien, cette semaine, a mis en une un super virus, on peut discuter de, de, de, de, de, de la qualité de l'article, mais enfin, en tout cas, de temps en temps, ça arrive. Dans la presse hebdomadaire, bah, ça a beaucoup, euh, beaucoup baissé, hein. le Nouvel observateur, il euh, n'y a, a, a plus de science. Euh, Marianne a remis un petit peu de, de, de brève dessus, et puis il y a, a l'Humanité dimanche qui toutes les semaines fait deux pages de science, hein. euh, c'est également à, à signaler. Mais le gros de la vulgarisation euh, scientifique, c'est quand même la presse, euh, en tout cas en termes de quantité, c'est quand même la presse magazine, et la France aussi n'est pas, pas nulle en la matière, donc on a deux gros mensuels, Grand Public Science et Avenir et Science et Vie, on a des revues euh, qui font un petit peu le, le lien, c'est la recherche et pour la science, on a des revues spécialisées comme Ciel et Espace, et on a même des revues de parasciences ou de pseudosciences pseudo comme Nexus, Fusion, qu'on trouve dans les kiosques derrière d'autres revues. Donc voilà. Et puis euh, bah, le, le, le, le, il y a dix ans, le paysage se serait arrêté là, mais évidemment, euh, il faut quand même parler d'internet. Et euh, bah, là, c'est aussi foisonnant. Alors encore plus dans, du côté euh, anglo-saxon, bien sûr, à cause de la, de, au moins de la, en, en quantité. Mais euh, en termes francophones, on se, on se défend pas trop mal, donc les sites euh, habituels d'information ont quelques news euh, scientifiques, bon, c'est Sciences à aussi aussi un site euh, en ligne qui est différent du, du magazine, il y a des sites qui ne font que de la science comme Futura Science par exemple, vous avez les, les, euh, les, les sites de, de, des grands centres de culture scientifique comme le, la, site, la cité des sciences ou d'autres qui ont, ont des actualités scientifiques, et puis vous avez un foisonnement de blogs, et donc là, sans en pouvoir tous les citer, je voulais citer juste deux initiatives qui essayent de fédérer un petit peu tout ça. Donc le, le Café des sciences qui, euh, qui est un portail euh, de, de, de blogs, enfin une association et qui propose un portail de, de blogs qui agrège les, les blogs adhérents. Et puis il y a un réseau social de, de, de sciences, je ne sais pas si le Facebook de la science leur, leur conviendra, puisqu'ils sont dans la, dans la salle, mais Notech, ça s'appelle, donc presque 1500 membres, qui échangent des liens, qui créent des communautés, etc. Enfin bon, pour, pour dire qu'il y a un petit peu de... enfin, beaucoup d'activités. De, de, et euh, oui, pardon, et sur la télé j'ai découvert aussi, euh, sur France 5, il y a une émission qui est un peu copiée d'un modèle anglo-saxon, c'est « On n'est pas que des cobayes » qui est une émission qui, qui dit, bah voilà, on va tester, est-ce qu'on peut marcher sur les, les braises, est-ce qu'un homme peut courir plus vite qu'un qu cheval Et donc c'est un, une émission qui est un peu de divertissement, mais finalement euh, aussi très scientifique, donc elle essaye de, de décrypter certains, certains phénomènes. Et voilà et puis il y a aussi euh, Xenus sur, euh, sur Arte, qui est un car européen, euh, un car, enfin c'est deux journalistes qui se promènent en Europe et qui vont dans les laboratoires et qui font un panorama, euh, géographique euh, et, euh, et scientifique de la, de, de la recherche en Europe voilà mais alors évidemment euh, voilà, quantitativement on peut dire il y, a, il y a pas mal de choses mais évidemment euh, euh, il faut regarder un petit peu dans les détails j'ai déjà dit que dans les hebdomadaires on était plutôt sur une, une décroissance j'avais fait en 2008 un comparatif entre les trois quotidiens le monde, le Figaro, Libération et j'avais compté pendant un mois les sujets scientifiques qui étaient présents et euh, bon bah, il y en a mais pas beaucoup et puis surtout euh, en gros la moitié des sujets c'est les thématiques euh, environnement et santé qui sont des, évidemment des, des sciences dans de la manière où ils étaient traités mais qui euh, bah, voilà, accaparent la moitié de l'espace et le, le, le, un autre tiers ça va être l'espace le, justement, l'astronomie, l'astrophysique euh, etc. Donc euh, on voit aussi la, un, un, une sélectivité des, des sujets scientifiques dans les, dans les quotidiens euh, sur, les, sur les JT qui sont en fait peut-être le thermomètre euh, qui permet de dire Ah oui, il n'y a pas de science dans les médias en France. Là, c'est l'INA qui avait sorti des statistiques à la fin de l'année dernière. Et euh, c'est assez, euh, assez intéressant. Donc, euh, alors ils ont compté... Euh, bon, ils comptent, ils comptent tous les sujets. Et sur les sciences... Ils ont compté que euh, depuis 2006, hein, entre 2006 et 2009, le nombre de sujets dans les JT euh, consacrés à la science avait diminué et euh, pour atteindre euh, le nombre colossal de 570 sujets en une année, toutes chaînes confondues avec l'étiquette science. Et jamais dans un JT, ils n'ont constaté qu'un sujet euh, dépassait les 3% du temps euh, du, du JT. Également, ils ont constaté que, euh, et alors et, il est à noter que, que c'est TF1 qui a le plus gros score euh, sur, ces, sur cette échelle de, de comptage de sujets. Et alors là, les sujets qui sont les plus, euh, les plus représentés, c'est euh, la, la botanique et la zoologie, et puis euh, l'espace. Alors bon, bah, euh, voilà, le, le, en tout cas, euh, c'est bien d'avoir compté les, les sujets, mais on voit aussi là une, un, un prisme un peu particulier. Mais en tout cas, je pense que c'est ça qui donne l'impression qu'on qu qu ne parle pas de, de, de science dans les médias. Et un, un dernier chiffre, les, il existe une association des journalistes scientifiques, euh, la JSPI, elle compte, alors elle ne, tous les journalistes scientifiques n'en sont pas membres, mais en tout cas elle a 250 membres, ce qui donne un peu une idée de, de la quantité des, des, des journalistes en France. Et euh, un peu moins de la moitié sont, sont des pigistes, ce qui est un indicateur qu'il euh, bah, n'est pas facile euh, de, de travailler dans les sciences, dans les, dans, dans les médias, en tout cas de, de manière euh, permanente. Alors... Euh, quand, quand je parle de mon métier à des, à des non spécialistes, la première question que les gens me demandent, c'est où est-ce que vous trouvez vos sujets Je ne sais pas si c'est une question qui vous était venue à, à l'esprit, mais donc je vais vous dire euh, quels sont nos, nos secrets de fabrication, enfin en tout cas les miens, peut-être que Sylvester, si en a, a d'autres. La première source des, des journalistes euh, scientifiques, c'est en fait le, le matériau principal de euh, la productivité euh, de la recherche, c'est ce qu'on appelle les revues primaires. Les revues primaires, c'est les, les revues très spécialisées dans lesquelles les chercheurs exposent leurs travaux au reste de la communauté. Alors, dans un, un article d'Acrimed, il n'y a pas très longtemps, euh, quelqu'un avait euh, fait un article sur les revues, plutôt sur le modèle économique de ces revues, mais en tout cas, euh, il avait recensé 25 000 revues scientifiques hein, sans la partie euh, sciences humaines. Donc voilà, donc, euh, la, la source principale, c'est ces 25 000 revues. Alors, donc, euh, évidemment, on ne va pas toutes les lire. Hein. On se contente de, au minimum plus exactement, on va sélectionner les plus prestigieuses et ce terme-là a un sens particulier dans les, dans les revues primaires. Il existe des sortes de, de, de manières de classer les revues, en tout cas euh, celles dans lesquelles les chercheurs ont plus intérêt ou sont plus à même de, de publier les résultats les plus, les plus frappants. Mais on verra que ça introduit évidemment des, des biais. Mais ensuite, on peut, avoir, euh, on peut entendre parler d'un travail et revenir à la source euh, dans laquelle le, le travail a été publié la première fois. Les journalistes, c'est aussi des gens qui lisent euh, les confrères. Hein, donc il y a aussi euh, pas mal d'informations qui viennent de, de, du travail d'autres journaux. Donc, Par exemple, moi, je considère que pour la science et la recherche, ce sont des bonnes sources d'informations pour les journalistes scientifiques. C'est écrit par, souvent par des chercheurs sur des thématiques euh, émergentes, nouvelles, et peut-être auxquelles on n'aurait pas eu accès. Après, il y a tout un tas de sources qui sont les mêmes que tous les journalistes. Hein. C'est euh, les conférences de presse et les, les communiqués de presse. Alors euh, bon, quand, quand je dis ça, les, immédiatement, les gens pensent que ah « oui, d'accord, vous recopiez les communiqués de presse, joli travail ». Euh, bah, non, normalement c'est pas ça, c est, c est, ça donne l'information, ça donne l'envie ou l'idée de faire le sujet, mais ça n'empêche pas de faire ensuite euh, le, le travail. Il y a un truc un peu spécial aussi, euh, c'est le voyage de presse qui existe aussi euh, dans, dans le journalisme scientifique. C'est euh, Donc des, des organismes, des laboratoires, euh, des ambassades euh, peuvent organiser des déplacements, même des entreprises hein, peuvent, peuvent organiser des déplacements pour les journalistes, leur faire découvrir des travaux de recherche, euh, vanter un produit, euh, etc. Et, le, et là, je, je, je fais un, un, un appel à la collectivité, euh, les, les articles qui sont euh, liés à ce voyage de presse sont souvent euh, signés d'envoyé de, spécial. Et c'est un peu dommage parce que l'envoyé spécial, c'est aussi celui qui peut être envoyé par le journal tout seul hein, sur le terrain, payé par le journal. Et c'est dommage que le même terme hein, soit utilisé pour désigner euh, non pas des articles qui seraient euh, forcément différents, mais dont la, la manière dont l'information est arrivée est un peu différente, c'est différent quand même que le journal s'investisse. Hein. Pour Dire là, ça vaut le coup que, que nous investissions pour le déplacement. C'est pas la même chose que de dire Bah oui, bah voilà, avec 10 autres journalistes, vous, vous allez euh, vous, vous promener. Alors, donc, si quelqu'un a une manière de, de remplacer le terme envoyé spécial, ça ferait du bien, du bien je pense, aux journalistes scientifiques, mais aux autres journalistes, parce qu'évidemment, envoyé spécial est utilisé aussi pour les, pour les autres. Alors, le, la ruse que j'arrivais à utiliser euh, quand j'écrivais des, des papiers sur le web de Sciences à venir c'est qu'à l'intérieur on peut dire, euh, invité par le CNRS par exemple, hein, ce, qui, euh, ce, qui, ce qui faisait bizarre, mais moi j'aimais bien indiquer aux lecteurs que euh, ben bah, voilà, l'article est, est de qualité, mais euh, voilà, j'ai vu ça parce que euh, on, on m'a invité à le, à le faire. Après il y a aussi des vraies conférences scientifiques où là euh, il est difficile de comprendre ce qui se dit, mais c'est important pour euh, savoir quelles sont les, les actualités, et puis surtout pour rencontrer les, les gens qui sont parfois les, les leaders d'un domaine. Et voilà, si vous voulez en savoir plus sur, le, sur, les, sur les sources des journalistes, euh, j'ai compilé euh, pendant presque dix ans d'articles de, de, de Sciences et Avenir, j'ai compilé euh, d'où m'étaient venues les idées de faire tel ou tel article, donc c'est sur, sur, sur mon blog, j'ai fait ça, euh, j'ai prêché dans le désert, donc aucun journaliste n'a voulu reprendre l'initiative et tout ça, et avec Le Monde je, je vais arrêter parce que là je, je fais beaucoup plus de sujets par semaine et, et c'est juste impossible de... De, de, de, de, parler de, de parler de ça, mais donc pour, pour les archives, euh, des historiques, euh, voilà. Et bon, ben dans tout ça, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour trier euh, toute l'information Eh ben, j'aimerais dire que nous avons euh, des méthodes et des critères euh, rigoureux, euh, stricts, euh, bétonnés et tout ça, et en fait, pas vraiment. Donc, il y a quelques critères. Euh, qui, sont, qui valent ce qu'ils valent. Il y a un critère dit d'actualité, c'est le, le travail est jugé pertinent d'en parler s'il si est d'actualité. Alors le problème avec l'actualité scientifique, c'est que les rythmes de la science ne sont pas les rythmes habituels de la politique, de l'économie, du journalisme en général. Un chercheur fait son travail, fait son expérience, va rédiger un article qui résume ce qu'il a trouvé, il va envoyer cet article à une, à une fameuse revue primaire qui va le faire expertiser par, par des confrères. Tout ça, ça prend plusieurs mois. Et donc l'actualité, c'est souvent la date de publication de, de la revue et de, et de l'article. Mais l'expérience, elle, elle, a pu avoir lieu six mois avant. Et donc des fois, le travail est présenté en conférence avant la publication. Donc l'actualité, ça peut être aussi la conférence ou la publication. Et puis parfois on n'a pas vu euh, l'article sortir et euh, par un biais ou un autre on apprend que bah, un article était intéressant et donc on peut quand même en reparler. Mais voilà. Et puis il bah, euh, y, y a des critères un peu euh, inavouables. Hein. Euh, par exemple, il est clair qu'il y a un biais national, hein, je pense dans, dans la presse en général, mais dans le journalisme scientifique aussi. Un communiqué de presse du CNRS a plus de chances d'être repris ou donner lieu à un article qu'à communiquer euh, allemand sur des sujets, euh, on va dire, euh, difficiles d'abord. Je ne parle pas de, de choses euh, immédiates à comprendre. Il y a des biais de circonstances aussi. Euh, parfois, bah voilà, il, y a, il, y a, il y a des il y a des petites cases à remplir, euh, bah, l'information qui arrive au moment où vous avez besoin d'une idée, euh, bah, voilà, elle, elle a le privilège d'être de, de, de, de tombée au bon moment, et euh, on va plutôt parler de, de, de celle-là. Ça c'est plutôt pour le cas de, on va dire de, de brèves ou de petites informations. Il euh, y, y a aussi un truc euh, bon, qui n'y a, qu a pas trop euh, au monde, mais qui avait pas mal à, à science et à venir, et je pense à science et vie aussi, il y a un système de partenariat, par exemple, dans la presse en général, dans la presse scientifique aussi, on peut être partenaire d'une conférence, partenaire d'une exposition. Et alors évidemment, nous sommes libres de faire l'article qu'on veut sur, sur l'expo, etc. Mais le truc, c'est que si on n'avait pas été partenaire, on n'aurait peut-être pas parlé de l'exposition et tout ça. Et donc la, la raison pour laquelle on parle de telle personne, on interviewe tel autre, ce n'est pas un choix de la rédaction, un choix des journalistes, c'est un choix partenarial. Après, l'interview peut être sans concession, l'article peut être destructeur sur l'exposition, etc. Mais quand même, c'est un, un petit biais. Et puis, euh, l'autre gros biais, bah, c'est euh, l'individu, c'est les goûts personnels. Euh, moi, il y a des trucs que j'aime bien, il y a des trucs que je pas, il y, y a des laboratoires que je connais bien et je sais que ce qu'ils font est, est intéressant. Bah, voilà, je vais plutôt être enclin à choisir parmi ce, ce vivier d'actualité que, que dans d'autres. Alors au fur et à mesure de, de l'expérience, évidemment, le, les, les compétences et les goûts euh, s'étendent, ou, ou les passions euh, s'étiolent, mais euh, je, je pense que quand même, le, beaucoup des, des, des, des choix de, de sujets se font euh, aussi au départ par les individus qui, euh, qui compulsent ces, ces revues, qui vont à les conférences, euh, etc. Alors ben, ça, ça, ça donne quoi euh, là, le, le, le, demain, dans, les, dans le supplément science euh, daté samedi ben, ça donne un petit peu, un petit peu tout ça. Donc, le, le dossier, c'est euh, sur euh, une nouvelle tendance de la recherche, euh, on va dire, c'est l'optogénétique, ou l'art de euh, manipuler les gènes à partir de la, de la lumière, hein, et donc nouvelle piste thérapeutique, etc. Là, c'est euh, un dossier qui agrège différentes actualités scientifiques. À un moment donné, ben, voilà, dans les, quand, quand euh, tout d'un coup, vous voyez un mot nouveau apparaître plusieurs fois. Euh, tel un coup qu'on enfonce avec un marteau et eh ben ça finit par rentrer dans la tête et on dit ah bah ben oui, ben là c'est nouveau, il faut peut-être faire résumer cette, cette tendance et donc on a fait un dossier là-dessus. Il y a un autre grand article, c'est un portrait de Jules Hoffman, le dernier prix Nobel français de, de médecine. Là c'est tiré par l'actualité parce que Jules Hoffman va recevoir le, le prix Nobel samedi. Le, on a aussi un, une autre catégorie, c'est ben voilà, un, un envoyé spécial, un vrai, envoyé à une conférence aux états unis de, de, de géophysique euh, nous fait euh, part de deux résultats importants en climatologie, donc euh, une modélisation sur le climat euh, à l'époque des mayas, montrant que euh, la déforestation euh, a, pu causer des, a pu causer des sécheresses d'où un lien euh, éventuellement avec, avec l'effondrement de cette civilisation euh, on a aussi, euh, bon c'est anecdotique mais euh, le, le, je peux vous raconter un peu plus les coulisses, une infographie qui explique comment est-ce qu'on peut donner une sensation de relief sur un écran tactile donc c'est de, de, de la recherche mais là c'est intéressant parce que l'information elle est arrivée par un communiqué de presse d'un laboratoire suisse euh, et donc ah bah oui bah voilà, c'est intéressant d'expliquer comment ça marche et en fait bah, euh, en appelant le, le chercheur, en se renseignant bah, euh, on se rend compte qu'il y avait d'autres équipes qui avaient aussi des prototypes comme ça et donc du coup ça fait une infographie plus riche parce qu'on explique quelque chose et on dit que voilà, ce n'est pas un cas unique mais le communiqué de presse, évidemment, de, de l'école suisse se gardait bien de dire que qu'il ben voilà, y, y a trois autres équipes qui ont des brevets là-dessus, etc. Euh, voilà. Euh, bon, je, je, pas, pas, donc il y a une vingtaine de sujets traités dans le, chaque, chaque semaine, donc c'est dire aussi la, la, la, la variété de, des, des choses et euh, donc voilà pour le, pour, le, pour le paysage du journalisme scientifique on va dire pour l'instant assez neutre et j'espère qu'on se partagé on va peut-être aborder des, des questions plus, plus, plus, plus serrées bon, apparemment le journalisme scientifique est possible alors ah ben bah, oui, alors... Bah, bah, il ouais, bah, suffit vérifier. que des gens décident euh, d'ouvrir des espaces, il suffit que des gens décident euh, de lancer des journaux et... Euh, on va vérifier, et a, ça a, il a... non, vérifier ça tout de suite. va vérifier ça tout de suite. Je vais essayer d'y aller à la hache, ce qui permettra de, de laisser plus de place euh, à l'échange entre voilà. nous et, et, et avec vous. Donc euh, je vais défendre deux thèses, un, le journalisme scientifique est nécessaire et deux, il est impossible. Alors pourquoi est-ce qu'il est nécessaire Commençons par le côté gentil, il est nécessaire pour qu'on meure plus instruit que quand on est sorti de l'école. C'est absolument nécessaire parce que euh, depuis euh, euh, un siècle et demi environ, euh, on peut dire que la science suit une courbe comme ça. Euh, ça peut se vérifier du fait que euh, l'énorme majorité, 95% des scientifiques ayant vécu depuis Jésus-Christ sont vivants. Ils produisent euh, des masses absolument considérables euh, d'informations sur les systèmes naturels, mais aussi sur les systèmes sociaux. Euh, et euh, même si on avait tous fait de très bonnes écoles, on n'aurait pas appris... Euh, finalement l'essentiel de ce qu'ils ont découvert après qu'on en soit sorti, même si on n'est pas très vieux. Euh, donc, uniquement pour euh, avoir une culture euh, qui ne soit pas complètement déconnectée de la culture, celle qui existe et dont la science fait partie, euh, le journalisme scientifique est nécessaire parce que euh, eh bien, ça fait partie des moyens les plus euh, importants pour la diffusion de tout ça dans la société. Il y a un volet moins gentil. Euh, le journalisme scientifique est nécessaire parce que nous vivons dans des sociétés où les technologies qui ont un lien évident et très fort avec les sciences euh, jouent un rôle de plus en plus considérable dans la vie, voire la survie des êtres humains. Euh, la survie parce que, paradoxalement, nous sommes devenus dépendants de technologies de plus en plus sophistiquées pour euh, répondre aux besoins les plus élémentaires des êtres humains manger, se protéger du froid, du chaud, euh, se déplacer, avoir un métier, un travail, euh, nourrir ses enfants, s'habiller, etc. Euh, le paradoxe aussi, c'est que le nombre très grandissant des êtres humains fait que même les sociétés qui utilisent peu de technologies, euh, en raison de la pression que leur nombre exerce sur leur environnement, euh, sont conduits à devoir utiliser des technologies différentes de celles qu'elles utilisaient avant. Quand vous avez, prenez pensez à l'exemple du Sahel, quand vous multipliez par 10 la population, que vous ne changez pas la technologie, et que donc vous avez des rendements à l'hectare qui ne changent pas, la seule solution pour que les gens qui sont 10 fois plus nombreux ne meurent pas de faim, c'est que vous cultiviez 10 fois plus d'espace. Au bout d'un moment, ce petit jeu a ses limites, parce que la terre a ses limites. Et donc il faut changer. Euh, et donc là, on n'est pas dans le rigolo parce que euh, la capacité de nos sociétés à bon, essayer de maîtriser euh, les technologies, à la fois dans ce qu'elles peuvent permettre, mais aussi dans ce qu'elles, euh, dans les dangers qu'elles recèlent, euh, devient euh, quelque chose de, de crucial. Alors, il y a eu des études, de fait, euh, d'ailleurs, le coup des Mayas euh, et de la déforestation euh, fait partie de ces sujets un peu compliqués. Euh, il y a eu des études, le bouquin de Jared Diamond sur euh, les effondrements, tout ça, qui sont très critiquables, il hein, faut le dire, quand même. Ne prenez pas ça euh, pour argent comptant. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, euh, c'est que la non-maîtrise par une société de ses relations à l'environnement qu'il a nourri peut la conduire euh, effectivement à l'effondrement. Et nos descendants auront à gérer ça euh, à un niveau planétaire en termes de des impacts du changement climatique que nous avons démarré par exemple. Et si vous voulez que ces choix euh, technologiques utilisés, pas utilisés, comment utiliser les technologies que les sciences permettent, euh, soient par de l'aura démocratique, euh, eh ben, il faut bien qu'il euh, y ait un minimum de décisions en connaissance de cause ou en moindre méconnaissance de cause. Euh, et puis euh, si vous n'êtes pas en système démocratique euh, c'est pas pour ça que euh, les dictateurs vont prendre les bonnes décisions alors c'est nécessaire et c'est impossible c'est impossible d'abord parce que euh, le fossé entre le sens commun et euh, les propositions de sens des sciences, des sciences euh, malheureusement ne se comble pas même dans les sociétés où tout le monde va à l'école jusqu'à 18 ans pour être un peu rude, disons que la pensée magique est encore dominante, y compris dans les sociétés développées et que l'esprit scientifique, notamment celui qui consiste à réfléchir à nos fonctionnements sociaux et à nos relations avec la nature à l'aide des concepts scientifiques les plus profonds et les plus importants qui, sont, qui ont disons 150 ans, euh, eh bien, c'est assez peu répondu en réalité. Je vais vous prendre un exemple très simple. Euh, la surconsommation, la surconsommation d'antibiotiques euh, dans euh, la médecine humaine et euh, en médecine vétérinaire euh, est tout de même quelque chose qu'on aurait pu éviter à la simple lueur du darwinisme le plus simple, donc d'un concept qui a quand même 150 ans. Euh, et euh, on voit bien que euh, nos sociétés euh, tant pour le, les animaux de, de, de boucherie que pour euh, la gestion euh, des maladies euh, qu'on traite avec les antibiotiques a fait comme si on ne savait pas ce que Darwin a découvert euh, il y a 150 ans ce qui est quand même un peu bête parce qu'on en voit les dégâts donc ce fossé se comble pas et en termes d'information, c'est quand même quelque chose d'un peu spécifique à la science. Parce que ce matin, j'avais quelqu'un qui me téléphonait, un jeune journaliste qui voulait que je lui parle au téléphone sur ça, et il me dit, mais quand même, vous vous plaignez de ça, mais c'est pareil pour tous vos collègues, en économie, en sport, etc. Enfin, je vais pas dit en sport, mais en économie. Bon, non. Alors quand même le sport d'abord. Tous les rédacteurs en chef, que le foot se joue avec un ballon rond et qu'ils sont 11 de chaque côté. Il y a beaucoup de rédacteurs en chef qui ne connaissent pas le sens du mot élément en chimie. Et, et puis, euh, je pourrais prendre des exemples pires, on le développera plus tard. Euh, mais la plupart, tout le monde a une relation concrète et quotidienne à l'économie. Oui, on ne connaît pas les modélisations économiques des des gens qui nous ont fabriqué des subprimes. prime Mais enfin, vous avez un salaire ou euh, des revenus de profession libérale, vous achetez votre baguette ou une bagnole, euh, vous empruntez pour euh, acheter un appartement si vous pouvez. Euh, euh, vous avez une, une relation, à toute une série de euh, relations sociales que sont l'économie et d'objets que sont euh, l'économie. Vous savez qu'on mange du pain et pas une voiture. Et que quand on n'a plus de pain, on meurt de faim. Quand on n'a pas de voiture, on ne peut pas se déplacer. Ce n'est pas la même chose. Quoi. Euh, la science produit pour l'essentiel des objets et des concepts avec lesquels euh, l'énorme majorité des gens n'aura pas de relation. Dans la vie normale, on va dire. Et c'est valable pour tout le monde, y compris pour les scientifiques. Un jour, il y a très longtemps, je parle avec un physicien des particules. Il me dit « Ah Sylvester, est bien dans mon, dans mon labo, je suis allé à un séminaire des physiciens nucléaires. » Donc euh, le nucléon, voilà, les particules, c'est encore plus petit. Je lui dis « C'était bien. » Il m'a répondu « J'ai rien compris. »« Comment ça, t'as rien compris ?»« bah oui, euh, les maths qu'ils utilisent, ce n'est pas les mêmes que moi, j'ai rien compris. » Donc vous voyez que même à l'intérieur d'une sous-sous-discipline de la physique, ils ont du mal à se comprendre. Donc c'est normal que tout le monde ne comprenne pas. Il ne faut pas être vexé. Euh, donc c'est impossible à cause de ce fossé, euh, que je ne vois pas euh, qu'on puisse le combler. Euh, en tout cas, en termes de, faudrait que tout le monde sache ce que chaque scientifique sait sur son sujet. Ça, c'est total impossible. La science, euh, en termes de presse, ça fait pas vendre. Ce qui est très emmerdant dans un système où la presse est de plus en plus euh, pilotée euh, euh, par la, la, la question de la survie des, des journaux et, et où euh, l'obsession des, des directions c'est la vente et surtout, c'est pour ça que je ne suis pas très convaincu par les chiffres, sur euh, on a parlé tant de fois de la science dans les journaux, etc. Ce qui fait vente dans la science et ce qui est choisi par les directions de journaux, euh, c'est toujours la même chose. C'est la science qui fait peur, la science qui fait rêver, c'est la science qui tue, c'est le, le merveilleux ou le tragique, c'est euh, euh, la science côté people, un individu. Alors Tout le monde sait que c'est essentiellement une, une action collective aujourd'hui. Euh, donc non seulement euh, on va parler d'une portion dérisoire de l'activité scientifique... Mais euh, on va en parler toujours par les mêmes côtés qui ne sont pas nécessairement dérisoires, mais euh, qui sont essentiellement décalés par rapport à l'activité scientifique réelle et aux productions scientifiques réelles. Et de ce point de vue, on ne peut pas dire qu'on parle de la physique, non, et, et pas de la chimie. Non, on parle de la physique des particules et tout ça parce que... Euh, euh, euh, ça permet de faire des titres sur Dieu et la science. Donc c'est pas vraiment... Euh, mais, mais la physique, euh, on va dire, euh, tout le reste, on, on va encore en parler, très peu. Euh, évidemment, l'économie de la presse, le système médiatique actuel, tout ça, accentue tous ces travers-là. Bon, on a une télé qui est quand même euh, l'héritage de... Du, du, du mariage d'amour entre Mitterrand et Berlusconi avec la privatisation première euh, on a donc euh, un service public euh, rabougri donc, euh, avec une ambition culturelle qui est en baisse euh, et vous avez euh, dans la presse généraliste avec euh, la crise qui la secoue euh, bah, des décisions qui en général se, se, se terminent par euh, moins de science, moins de journalistes scientifiques de temps en temps il y a un contre-exemple euh, mais, mais ce n'est qu'un contre-exemple. Vous avez remarqué que je fais une, une suite de, de causes dans la possibilité du journalisme scientifique qui est de plus en plus dans la. De la de, ça dégrade, C'est de moins en moins important, on va dire. Euh, alors, dans l'avant-dernier, la, il y a l'inculture hein, des directions euh, des journaux. Par euh, bah exemple,. Hein, euh, quand, quand mon ancien chef Laurent Geoffrin euh, lit le, le livre de Claude Alex la posture climatique, euh, le lundi matin, il arrive et il fait un discours enflammé en comité de rédaction où, où donc il nous dit qu'il faut absolument faire la publicité pour ce, jeu, ce livre. Euh, bon, Il a été démontré par la suite, et pas uniquement par moi, que euh, c'est un tombereau de mensonges, d'âneries, euh, de, de calomnies et, et d'imbécilité au niveau de la science seulement non, seulement <rire> euh, que, que Laurent Geoffrin n'ait pas été capable de saisir euh, que euh, par exemple ce que dit Claude Alec sur les nuages est une simple imbécilité euh, ok qu'il ne se soit pas rendu compte que euh, quand Claude Alec fait de Olof Palmeux euh, le Premier ministre suédois mort assassiné en 1986, l'un des plus grands comploteurs réchauffistes du côté des chefs d'État, c'est quand même un peu emmerdant. Quoi. Parce que le GIEC a été créé deux ans plus tard, la Convention climat a été signée en 1992, enfin, il devait comploter du fond de sa tombe. Quoi. Ça a quand même des conséquences. Quand il faut réduire les pages à libération, eh bien une direction de ce type prend facilement en 10 minutes, la décision de supprimer le cahier scientifique. Euh, en revanche, elle sera très attentive à conserver un service fort. Euh, et euh, si vous regardez ce qui est proposé dans la presse régionale, dans la plupart des édos, vous verrez bien que euh, la science s'est euh, cadée des soucis de la plupart des, des dirigeants de la presse, quelles que soient d'ailleurs leurs orientations politiques ou idéologiques. Enfin, les journalistes scientifiques. Bon, c'est vrai, on est peu nombreux. On a dit 250 à la JSPI, à peu près 20 fois moins nombreux que les journalistes spécialisés en sport. Je pense que ça montre bien le, la place qu'on joue dans la, dans la société. Euh, ils sont peu influents euh, en termes d'animation, de, de prise de décision dans les, dans les journaux. Et puis, euh, euh, on n'est pas tous très doux, et on peut se tromper. Euh, et le fait d'être peu nombreux fait que euh, aussi on est amené à écrire sur des sujets très différents donc, par exemple la Libération, en théorie maintenant il n'y a plus qu'un seul journaliste scientifique, c'est moi donc en théorie je suis censé être capable d'écrire sur tout euh, honnêtement quand on était cinq c'était plus confortable quoi. Mm -hmm. je pouvais décider de ne pas suivre un certain sujet de ne pas m'informer sur la vache folle parce que j'avais des collègues qui s'occupaient très bien de la vache folle et donc j'avais le temps de creuser d'autres sujets euh, là euh, c'est devenu un peu Grand n'importe quoi. Euh, qu'est-ce que ça a comme. Je vais finir là-dessus puis on va discuter. Euh, quand il y a eu le, la catastrophe de Fukushima 11, 12, euh, qui a démarré le 11-12 mars, bon, je me suis retrouvé à traiter le sujet parce qu'il n'y avait personne d'autre pour s'en occuper. Euh, du côté, euh, qu'est-ce qui se passe euh, Est-ce que ça va tuer des gens Combien Et comment ils essaient de se démerder pour que ça ne dérive pas encore plus Et donc, du coup, bah, dans Libération, entre euh, mi-mars et. Euh, fin juin, il y a dû y avoir deux papiers de science en plus de ce que j'ai écrit sur Fukushima, ça fait vraiment pas beaucoup quoi. Euh, et puis, euh, euh, bon, la suite a continué, si vous regardez ce que j'ai pu publier euh, depuis septembre, euh, bon, bah, heureusement qu'une qu équipe de physiciens a mis la, la patte sur des neutrinos qui allaient un peu plus vite que prévu, parce que sinon, euh, euh, c'était pas terrible quoi. Euh, voilà, je vais m'arrêter là euh, vous avez bien senti que je voulais un peu provoquer la discussion euh, et, euh, et ben, c'était bien mon objectif Tu peux ajouter un, une petite tâche sombre oh, voilà, voilà. Euh, oui parce que donc, déjà c'est donc, euh, c est, c est donc facile mais en fait ça, ça va être de plus en plus difficile parce que euh, la, la science elle-même et la recherche elle-même elle, elle, elle change hein. et euh, notamment parce que euh, les, les dirigeants euh, des grands pays ont compris que euh, l'innovation ou la recherche on l'appelle comme on veut c'était un moteur de croissance euh, intéressant et donc du coup ça a un intérêt euh, économique et du coup les gouvernements ils en veulent pour leur argent et, euh, et du coup, les, les chercheurs, ils veulent aussi euh, avoir cet argent et ils vont euh, exagérer peut-être les, les promesses et les gouvernements vont, vont y croire. Ça met euh, les chercheurs plus ou moins sous pression pour euh, récupérer euh, les, les, les, ces financements. Euh, ça les met en compétition les uns avec les autres. Hein, et ça induit euh, des, euh, des travers hein, que les, les journalistes d'autres domaines connaissent bien on a de plus en plus de logique de communication même dans les sciences et même dans les sciences fondamentales la nasa n'a pas attendu cette transformation pour pour faire des communiqués Tony tonitruants régulièrement, donc l'agence spatiale américaine annonçant la vie sur mars, de l'eau sur mars, la vie extraterrestre, etc. ces logiques de communication elles sont quand même assez récentes et elles se répandent surtout de plus en plus et donc les journalistes scientifiques vont y être de plus en plus confrontés et donc la, le travail que j'ai décrit précédemment, euh, bah, il faut un petit peu l'amender pour tenir compte de, de, de ça. Euh, ce qu'on ce qu constate aussi, c'est que euh, la transparence dans les laboratoires est, est de moins en moins bonne. Bah, par tradition, la, la science, c'est un milieu ouvert qui veut communiquer ses résultats euh, à la communauté, euh, publie donc dans, dans des revues, euh, certes payantes, mais euh, quand même accessibles. Et là, de plus en plus, euh, on les incite à breveter, donc du coup, quand on les appelle, euh, ils peuvent pas dire euh, avec qui ils ont travaillé, ils peuvent pas donner exactement comment ils ont fait telle ou telle chose. Ça, ça complique euh, un petit peu. Si on ajoute là-dessus la, la couche euh, « service de communication » qui... Euh, ça a des vertus, mais ça a aussi des inconvénients où parfois on ne peut plus euh, contacter directement un chercheur sans qu'il en réfère à sa hiérarchie, sans que les, les, les attachés de presse nous appellent pour, pour demander « Oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire comme article Vous savez c'est polémique, nous, on ne veut pas rentrer là-dedans, etc. » ça, ça, ça arrive euh, peut-être depuis longtemps, mais euh, je trouve que ça, ça, <rire> ça, ça s'est diffusé dans beaucoup plus de sujets et donc il n'y en a plus vraiment de, de, de préserve. Et, euh, et je... je, je je pense en plus que ce que racontait Sylvestre sur, sur le fossé qui se creuse entre, les, les, on va dire, la, la, la culture, ou enfin, l'esprit scientifique et, et le reste, ça, ça risque d'avoir des, des conséquences qu'il qu est difficile à, de mesurer, mais à force de, de ne pas s'intéresser au comment fonctionnent les technologies qui nous environnent, technologies au sens large, hein, ça peut être des vraies technologies comme ça peut être des sciences, à force de ne pas s'y intéresser, on va, se, on va se les reprendre dessus euh, lors de catastrophes, entre guillemets. Je ne sais pas à quoi ressembleront euh, les catastrophes électriques de demain, les catastrophes des réseaux de communication de demain, etc. Mais à force de, de taper sur des téléphones sans savoir comment ils marchent, de, de taper sur Internet sans savoir ce qu'il y a derrière, etc. Et pourtant, il y, y a de la science, il y a même des maths, de l'informatique, euh, tout ça derrière. Euh, on peut anticiper euh, des, des, des, des catastrophes, pas, pas au sens forcément beaucoup de morts, etc., mais des paniques dans les, dans, dans les médias, comme quand il y a un accident nucléaire. cest que tout d'un coup, on se dit « Ah ben bah oui, mais mince, comment ça a marché, ça ?» Et pourquoi on l'a pas expliqué Et pourquoi on a dit « Ah ben bah oui, mais Apple, c'est fantastique, quel, quel succès quel story, etc. ?» sans voir que, euh, bah oui, il y, y a des choses derrière qui sont euh, des, des, des mouchards, des, des bloqueurs de logiciels, etc. Et tout. Je ne sais pas à quoi ressemblera... Le, le, cet avenir technologique mais je pense que euh, la, la, ce qui est de plus en plus dommage c'est que euh, on a d'accord on a du mal à vulgariser d'accord la culture scientifique est, est pas simple c'est plutôt d'un culture scientifique dont il faudrait parler mais en plus voilà le, de pas vouloir s'intéresser à son propre environnement ça, ça, devient, ça devient fâcheux et donc ce, ce, cette montée en puissance de logique euh, commerciale et économique dans le monde de la recherche Va rendre le travail des journalistes scientifiques euh, plus difficile et se rapprocher finalement de la, de la moyenne euh, des, de, de, des, des travaux des, des journalistes et, euh, et donc euh, oui ça, ça, ça va être au final un peu plus un peu plus sombre comme tableau mais à, bon, à l'inverse on peut dire euh, bah, oui ça, ça, ça, ça ouvre de nouveaux champs euh, aussi aux journalistes scientifiques de, de, de démontrer qu'il faut s'intéresser aux boîtes noires qui nous entourent et, euh, et euh, décortiquer, décrypter les, euh, ces, ces, ces tendances et ces changements dans, dans la recherche parce que le, le, le, voilà, les... les si les gouvernements ne s'intéressent pas à la physique des particules en tant que recherche fondamentale ou à telle recherche en chimie, etc., ils s'intéressent au budget de plus en plus. Ils s'intéressent à construire des usines de gaz pour, pour évaluer, pour savoir ce qui se passe, pour compter, « Ah ben là, on est content, on a fait tant de brevets cette année, etc. » Ils ne comprennent pas plus ce qu'il y a dedans, mais ils passeront pour de bons ministres de la recherche parce que des courbes auront monté sous leur mandat. Et les courbes qui montent, c'est les courbes avec les indicateurs qu'ils auront eux-mêmes créés pour, pour mesurer. ça. Donc euh, voilà la, la, la, tout, tout ce que j'ai dit précédemment sur le journalisme scientifique traditionnel reste vrai, mais il y a des, ça ouvre de nouvelles perspectives aussi euh, d'investigation, d'enquête, de, de décryptage sur les transformations du monde de la recherche et, euh, et les, les transformations de, de, de, de, ouais, de, de notre environnement euh, scientifique et technologique c'est quand même on est dans un rythme euh, accéléré euh, d'innovation dont on nous fait croire qu'elles sont seulement des, des, des objets anodins destinés à nous faciliter la vie, etc. Alors que c rien n'est neutre, il n'y a pas de raison que le téléphone portable soit plus neutre que euh, une centrale, euh, comment, dire, que, enfin, comment dire, la, la centrale nucléaire non plus, c'est pas neutre, hein, et le téléphone portable non plus.